Wesh les amis, ça dit quoi Aujourd'hui je vais vous expliquer l'histoire de Hakimi et sa femme. Si t'es pas au courant de cette histoire, écoute-moi très bien. En fait, la femme de Hakimi a demandé le divorce avec Hakimi en fait. Donc du coup, il a demandé au tribunal de saisir les biens de Hakimi, c'est-à-dire de partager. Bon, on est en France, hein? ce n'est pas comme en Afrique ou je ne sais où là, en France c'est comme ça. Elle a demandé le divorce. Elle a demandé aussi la moitié des biens et de la fortune de Ashraf Hakimi. Ok, très bien. Elle a demandé tout ça. Hakimi a accepté. Donc, ils sont partis au tribunal et tout. Et là, malheureusement, en fait, ils ont vérifié si Hakimi avait des biens et de la fortune. Hakimi avait des biens et de la fortune, certes. Mais Hakimi, il a fait quelque chose de très intéressant. Écoutez très bien. En fait, Hakimi, il a mis au nom de sa maman. Toute sa fortune, il a mis au nom de sa maman. Donc, du coup, Akimi n'a pas de biens à son propre nom. Du coup, là, c'est compliqué. La femme n'aura rien de la part de Akimi. Aucun bien, aucune fortune, zéro centime. Zéro centime. Même, en fait, le problème est que la femme, elle est perdante. Parce que la femme a demandé la, le partage. Du coup, c'est la femme qui doit partager maintenant avec Akimi. Est-ce que vous vous rendez compte de l'intelligence Est-ce que vous vous rendez compte de la stratégie incroyable de Ashraf Hakimi Non, est-ce que vous vous rendez compte en fait Là, Ashraf Hakimi nous a donné une belle leçon. Maintenant, avant même de vous donner la leçon, on va nommer ensemble, tous les hommes, Lèvez votre main. On va nommer solennellement, devant tout le monde, Ashraf Hakimi, le président, directeur général, le président, directeur général du syndicat. Asher Takimi, tu as mérité ce poste. On te nomme à ce poste. Les amis, les hommes, nous les hommes, faisons attention aux femmes. Et nos mamans là, on ne peut pas trouver deux mamans. Alors qu'on peut trouver deux femmes. Ok, On peut trouver trois femmes. On peut trouver quatre femmes. Quand tu te divorces là, après tu vas te remarier. Mais ta maman, ça sera la seule qui ne va pas te tromper. Ça sera la seule... Tu vas t'aimer jusqu'au bout. Ta maman, ne rigolez pas avec votre maman. Les mamans, hey, ne jouez pas avec votre maman. Hey, ne jouez pas avec votre maman. Les femmes qui ne vont pas accepter ça, là, en fait, euh, ouais, le cas de Hakimi et tout. Hey, On vous voit venir les femmes euh, qui nous, qui se marient avec nous pour de l'argent, pour du matériel. Hey, comme on dit là, dans la difficulté et dans l'aisance. Maintenant, la femme de Hakimi, il faut... Yako, Yako. T'as pas eu notre gars Akimi, Akimi a de la bénédiction, de la baraka. Oui, tu peux pas venir du jour au lendemain partir avec tout l'argent du gars. Ça ne se fait pas comme ça. Ça va pas ou quoi? Mes chers amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du moment, à savoir l'affaire Ashraf Hakimi et son ex-femme qui fait actuellement le buzz partout sur tous les réseaux sociaux. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette histoire est vraiment très longue. J'ai vraiment pris le temps de faire des recherches nécessaires et je m'apprête donc à vous raconter l'histoire telle qu'elle a commencé du début jusqu'à la fin et bien évidemment, par la suite, je donnerai mon avis. En fait les amis, pour vous raconter la petite histoire, l'amour entre Akimi et sa femme commence lorsque ce dernier n'a que 22 ans. À ce moment-là, il rencontre sa femme qui était à cette époque-là actrice. Deux ans après, ils se marient et ont deux magnifiques enfants. Il faut savoir que euh, la famille de Akimi n'a jamais vraiment accepté sa femme. Puisque, comme vous pouvez le remarquer, à son habillement, elle n'est vraiment pas de la même culture que voilà ses parents qui, eux, sont marocains et beaucoup plus conservateurs. Même si je tiens à souligner que la femme de Ashraf Hakimi est tunisienne et on sait tous que voilà les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, c'est pratiquement la même chose. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui est plutôt extroverti, qui aime montrer son corps, ce qui n'a jamais, jamais, je dis bien au grand jamais, plus aux parents d'Hakimi donc voilà malgré ça Akimi signe sur elle et décide voilà, d'imposer cette fille à ses parents à un moment donné ses parents finissent par l'accepter mais restent quand même méfiants faut savoir que avec le temps, les enfants euh, la durée et tout, la relation entre Akimi et sa femme a commencé un peu à se dégrader, ils commençaient à avoir énormément de problèmes au sein du couple et à un moment donné ils avaient donc décidé d'un commun accord de se séparer et quand je parle de séparation, je parle là d'une séparation de Corps, ça veut dire que à ce moment-là, ils étaient mariés légalement, mais ils étaient juste séparés. Voilà, juste pour un temps, il n'était pas encore question des divorces. Donc, pendant tout ce temps, Akimi et sa femme se voyaient, ils prenaient bien soin de leurs enfants et demeuraient mariés, même s'ils étaient séparés. Voilà, de corps, tout simplement. Quelques temps après, l'on apprend la fameuse nouvelle comme quoi. Hakimi serait euh, tout simplement poursuivi pour viol par une jeune fille et apparemment il aurait été même euh, mis en examen pour ça. Et jusqu'à l'heure où je vous parle actuellement, il y a une enquête qui a été ouverte pour cette histoire de viol. Dans les amis, après l'affaire concernant ce soi-disant viol, sa femme avait fait une sortie disant que euh, elle ne supporte pas ce que son mari a fait sans même avoir les preuves hein, parce que je tiens à préciser que l'enquête est toujours en cours et l'on ne sait pas si réellement Akimi est coupable. Donc, elle était donc sortie du silence pour dire que peu importe, voilà, l'issue de la situation, elle serait toujours du côté de la victime, c'est-à-dire la fille qui aurait soi-disant été violée par Hakimi. Elle avait fait un post d'ailleurs sur son compte Instagram et avait immédiatement annoncé, voilà, le divorce. Après ça, euh, voilà, les avocats se sont changés de contact, c'est-à-dire que l'avocat de la femme de Hakimi a pris contact avec l'avocat euh, de Akimi et ils ont décidé de faire voilà un divorce à l'amiable entre guillemets. Akimi avait donc signé un document qui disait qu'il léguait 50% de ses biens à sa femme. Quand je parle de biens, je parle de tout ce qui est maison, voiture, mais également ses comptes en banque. Donc, après ça, la femme était hyper contente parce qu'elle, elle se disait qu'elle avait gagné le gros lot, le jackpot. Et je précise que, avant même que la décision du divorce ne soit rendue, la dame en question s'affichait déjà avec son nouveau petit copain. Elle montrait comment il partait au restaurant, se balader, etc. Juste pour choquer Akin. Vous voyez à quel point c'est malsain. Parce que de un, l'homme qui a partagé ta vie, le père de tes enfants, est actuellement accusé de viol et ce n'est même pas encore justifié. Bam, tu fais une sortie pour dire que non, euh, moi je suis du côté de la victime, sans même avoir les preuves, sans, sans même qu'il n'ait été voilà, déclaré coupable. Et en plus de ça, tu demandes le divorce et le divorce n'est même pas encore prononcé tu te pavanes déjà avec les autres hommes. Voilà les amis, pour ceux qui ne le savent pas, sachez également que le divorce est prononcé par un juge suite à une audience. Donc voilà donc le jour de l'audience qui arrive. Hakimi, sa femme et les deux avocats se présentent voilà, au tribunal. À un moment donné, le juge prononce la sentence du divorce. La femme est contente, euh, le mari est content. Vient maintenant le moment voilà de décider du montant qui sera versé à la femme et euh, l'ensemble des biens voilà qui vont lui revenir. Et là c'est la série sur le gâteau, la femme elle tombe de 20 étages tellement elle n'en croit pas ses yeux, ses oreilles, elle croit vraiment qu'elle est dans un film d'horreur et que bientôt elle va se réveiller. C'est alors à ce moment que la dame en question apprend que en réalité Akimi avait vraiment prédit cette situation des années auparavant. Puisque à chaque fois qu'il avait son salaire, je tiens à préciser qu'il évolue actuellement en Ligue 1 et que son salaire est estimé à 1 million d'euros par mois. Donc à chaque fois qu'il recevait son salaire dans son compte bancaire, il enlevait 80%, virait immédiatement dans le compte bancaire qui est au nom de sa mère. Et à chaque fois qu'il avait besoin d'une voiture, d'une maison ou se faire plaisir, il demandait à sa mère d'acheter cela et de mettre son nom à elle dont Akimi tel que vous le voyez là n'a aucune maison aucune voiture aucun compte bancaire alimenté à son nom en réalité il est riche bien évidemment mais en passant par sa mère vous voyez donc en gros quand la femme découvre ça, elle est tout simplement étonnée, elle est bredouille, elle est choquée même je dirais puisque elle avait mis tous ses espoirs en fait sur cet argent, sur cette richesse qu'elle s'apprêtait à avoir Non mais vous vous entendez parler, en fait j'ai vu également quelque chose sur TikTok qui m'a un peu éveillé l'esprit J'ai vu des gens dire qu'il se pourrait même que euh, ce soit la dame en question qui envoyait cette petite fille accuser akimi de viol pour par la suite vouloir le quitter en ayant une raison soi-disant valable et pour le déplumer tout simplement maintenant je vais donner mon avis en fait les amis j'ai fait un peu un tour du côté des réseaux sociaux pour voir un peu euh, qu'est ce que les gens ont pensé et tout j'ai vu notamment que coach Amon chic la coach qui aime l'argent plus que sa propre vie là a dit que non euh, ce que akimi a fait n'était pas bien et tout et j'en passe j'ai envie de vous dire en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Hakim n'a pas attendu que la femme demande le divorce pour mettre en place sa stratégie. Sa stratégie a été mise en place des années auparavant. Ça prouve que, quelque part, il avait vu en cette femme une femme matérialiste. Une femme qui ne l'aimait pas, il avait déjà compris et anticipé en fait les intentions de la dame en question. Vous comprenez ce que je veux dire Parce que s'il si avait réalisé l'action en question après l'annonce du divorce, là on, on, on, on l'aurait tout simplement traité de lâche. Mais c'est quelque chose qu'il a mis en place des années auparavant, ça prouve qu'il avait de bonnes raisons, il était vraiment suspicieux vis-à-vis -vis de la femme en question. Donc, quand j'ai vu le poste de la coach Amon Chic où il dit que non, euh, n'ayez jamais un homme dans votre vie et tout, ça ne m'étonne pas venant d'elle. Parce que quelqu'un qui, qui, qui, qui est capable d'être complice d'un vol de 25 millions, encourager une fille à quitter le pays après avoir volé 25 millions, pour moi, ça ne m'étonne pas d'elle en fait. Ça ne m'étonne pas. Donc, sincèrement, je dis big up à Akimi. Franchement, sachez que vos mamans sont des valeurs sûres. Je suis une femme. Hein? Vous me voyez non. Je suis une femme. Mais je le dis et je le répète investissez sur vos mères, une maman ne peut que vouloir ton bonheur, je, en fait ce que je dis là, je le crois à 100%, vous vous souvenez non Une maman ne peut que vouloir ton bonheur en fait, parce qu'avec ta mère, il n'y aura jamais de divorce, avec ta mère, il n'y aura jamais de dispute, et même s'il y a une dispute en fait, ça restera toujours ta mère, vous voyez, la femme ça part, le mariage ça finit, mais le sang là, c'est éternellement en fait. Déjà le comportement de la femme en fait, ça montre ses intentions dès le début, ton mari est soi-disant accusé de viol. En fait, immédiatement tu sors sans qu'il n'y ait de preuves, sans que l'enquête n'ait été concluante. En fait, tu sors pour dire que tu es du côté de la victime. À quel moment tu fais ça À quel moment tu fais ça En fait, hmm? ça ne se fait pas. En fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'autant plus que la fille en question, qui dit que Akimila, soi-disant, euh, a touché et tout et tout et tout, elle refuse actuellement de porter plainte. Elle refuse qu'on fasse des examens gynécologiques sur elle. Ça veut dire que tout ça, c'est un coup monté, soit avec la complicité de sa femme. Pour bien arnaquer Hakimi ou pour avoir tout simplement un mobile pour demander le divorce. Parce que posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que depuis là, ils étaient séparés de corps mais elle n'avait jamais demandé le divorce. Bim, dès que l'histoire de viol est sortie, elle a demandé le divorce et a exigé 50% de ses biens. Mais ça va pas. Donc les amis, pour conclure, c'est quoi la morale de l'histoire? Sachez que avant de vous marier là, vous devez vous suffit, en fait, financièrement. Essayez de vous construire votre propre vie avant d'aller vous marier. Ça veut dire que toi, en tant que femme, tu es censé avoir ton argent. Toi, en tant que femme, tu es censé avoir ta maison, tes biens. Et l'homme, quand il vient dans ta vie, il n'est qu'un complément, en fait. Vous voyez, comme ça, si ça rame là-bas, tu sais que j'ai au moins où dormir, j'ai de quoi manger et je ne compte pas sur mon conjoint. D'accord, les filles? Il faut que ce soit notre devise en fait. Arrêtons de vouloir tout compter. Je ne me sens qu'en 2023, si vous réveillez les femmes sinon on va vous optimiser partout partout dans cette vie vous avez vu ce qu'on a fait à la femme là non il faut pas que ça vous arrive en fait soyez sage, bâtissez vous d'accord bâtissez vous votre propre richesse et arrêtez de compter sur les gens on est bien d'accord Voilà les amis c'est toute cette vidéo c'était marie bibi pour un petit débriefing vite fait bien fait n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis qu'avez-vous pensé euh de l'action de Hakimi vis-à-vis -vis de sa femme Moi, sincèrement, c'est à féliciter C'est une très bonne action Et je pense que s'il a agi comme ça Ça veut dire qu'il avait de très bonnes raisons de le faire Ne vous inquiétez pas pour ses enfants Il va s'en occuper comme il se doit La pension alimentaire est faite pour ça Donc, euh, ne vous inquiétez surtout pas Dites-moi également, qu'est-ce que vous en pensez Concernant la sortie de Coach Amon Chic. Personnellement, ça ne me surprend pas Parce que je sais que celle-là, c'est une grosse matérialiste Bref, là n'est pas le souci Likez la vidéo, partagez au max Abonnez-vous à ma page je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à vous les femmes, battez-vous en 2023, cherchez votre propre argent, ne comptez plus sur les hommes, d'accord À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.